vous parler de Il y a un message important pour euh, certains d'entre vous je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de, de l'effet cumulé et euh, l'effet cumulé en fait l'énergie qu'on accumule au fil du temps qui finit par se manifester supposons que tu commences tu veux perdre du poids et euh, chaque jour pendant 15 minutes tu fais le sport tu te lèves tu fais le sport tu te lèves tu fais le sport un mois deux mois tu ne vois rien mois ou le dixième mois je suis pas experte en sport donc du coup c'est une analogie que c'est un exemple que je prends on va dire le dixième mois tu vois tes, tes abdos tu, tu maigris soudainement en deux semaines tu maigris en deux semaines tu maigris et euh, les abdos se forment rapidement. Entre temps, tu as une amie. Elle vient de temps en temps au sport. Ou bien, elle te trouve quand tu as ton neuvième mois. Je rappelle que c'est le dixième mois que tu as les abdos. Elle arrive au neuvième mois. Elle vient au sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, elle, elle fait une heure. Quand elle voit tes abdos commencent à sortir soudainement, elle croit que elle peut avoir la même chose. Ou bien elle croit qu'elle a le droit à la même chose. Ou bien elle te fait te sentir mal. Je reviens dans mon contexte spirituel. Beaucoup d'entre vous, ça fait au moins six mois que vous êtes dans le travail spirituel. Tu passes ton temps à te laver avec le sel. Tu es déjà parti à l'eau par aller au. Tu es parti au village et lancer des poulots. Tu Et quand tu faisais tout ça, tu avais l'impression que ça empine. Bain de pipi, tu, même ce matin, tu te lavais avec le pipi. Ça fait quatre mois. Et rien ne bouge. Tu as déjà payé la 10 muscles depuis 4 le mois d'août, tu as même failli ne pas payer ta dîme. Parce que je te dis, ah, c'est même quoi cette dîme-là que tu payes chaque jour Elle dit que tu vas payer tes choses vont changer. C'est même quoi ça Donc en payant, tu as payé. Ah, en tout cas, si le mois d'août, si je ne vois rien. Moi, ils vont laissé. laisser. Parce que je vous, quand ils vous disent souvent que vous serez testé, vous pensez que le test sera peut-être. On euh, va bien avoir un format on va te donner on va te dire écris, réponse A, B ou C. Après on te pose une question, après on dit coche la case. Non, c'est bien plus compliqué que ça. It's more difficult. It's more difficult than you think. Vous devez arriver à une étape où vous savez. Que les grosses voitures, les bêtes que vous voyez dans vos rêves, les stars que vous passez le temps à voir, vous mangez avec eux. Et quand tu manges avec eux dans le rêve, tu es sûr que mais je la connais. Je pars dans ma villa pendant qu'elle parle dans sa part de villa. Je pars en première classe pendant qu'elle parle aussi en première classe. Tu dois arriver à un niveau où ça devient une évidence pour toi. C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis toujours que si vous êtes encore au niveau où je dois venir vous convaincre paye um, ta dîme, lave-toi avec le sel, non. Um, Fais... Uh. Si tu es encore à ce niveau-là, tu n'es pas encore là-bas. Si tu es encore au niveau où on doit venir te convaincre, tu n'es pas encore arrivé. elle arrête de partir tu dis bah, attends si elle a arrêté moi j'arrête aussi je partais pas pourquoi tu n'es pas encore là bas je suis là pour booster et aider votre foi mais votre foi c'est vous qui la tenez dans vos mains c'est vous qui tenez votre foi dans vos mains c'est d'entre vous vous me, vous me regardez vous regardez une de mes vidéos pendant cinq minutes vous me contactez toujours j'ai une dame comme ça merci beaucoup pour les bons dimanches et bonjour bonjour et bon dimanche j'ai une dame qui me contacte elle veut le lavage elle croit que quand elle m'a envoyé 50 euros elle va m'appeler elle appelle elle appelle appelle appelle appelle après elle m'a dit que non avant moi mon argent ah, non moi je n'ai madame je vous ai dit que votre travail ça m'a fait tel jour vous m'appelez encore pourquoi non, moi, je ne suis même plus suée. Je ne veux plus. Écoutez, si vous êtes encore au niveau où on doit vous convaincre, ce que tu vas arriver devant, tu vas te tourner, tu vas rentrer. Jésus a dit, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne. Sortez de l'enfance, là, votre truc de bébé, là on doit toujours te convaincre j'ai payé mes 500 francs de dîmes pendant un mois je n'ai rien vu ma chérie mange ta dîme. tu as compris mange ta dîme. tu as compris non Et vous désabonne toi pas donc vous êtes je vous ai parlé il y avait les. si vous écoutez mes messages depuis 10 jours j'ai dit ceci, vous êtes l'antidote. Le venin qu'on vous a injecté, vous avez, vous avez anéanti le venin et vous l'avez recraché. Un matin, si vous avez regardé mes vidéos sur TikTok, mon nom sur TikTok c'est Reine Lumière. J'ai montré une feuille morte qui était ici chez moi. Et à travers cette feuille morte là, je vous ai dit... Euh, vous êtes comme un phénix qui renaît de ses centres. Vous êtes comme un phénix hier. Le véné qu'on a mis dans toi, tu as cru le véné. C'est que vous n'aimez pas qu'on dit ça. Non, dis-moi que c'est toi qui vas m'aider. Dis-moi, dis-moi que c'est toi qui vas tout faire pour moi. Il y a une dame qui m'a fait un message, et une vidéo, elle m'a envoyé une vidéo dégueulasse, mais bon, elle a, elle a fait le jeûne de trois jours, et pendant les trois jours, elle a euh, bu le, le, le thé de désenvoûtement, il y a beaucoup parlé du thé, que le, le thé que vous devez donner à vos maris là, le thé que vous devez donner à vos femmes, Et ça que vous n'avez pas acheté, n'achetez pas, vous avez compris, n'achetez pas, vous avez compris, n'achetez pas, donc, elle m'a envoyé une vidéo avec de la glaire, Plein. Elle dit, maman, voilà ce qui est sorti de mon ventre. C'est vrai que j'aime pas trop voir ce genre de vidéo. <rire> je sais pas pourquoi. Pourquoi vous filmez vos glaives, vous m'envoyez. Mais bon. Euh... <rire> Il y a des choses qu'on avait mis en vous depuis. Donc depuis que tu as 15 ans, c'est dans tout. Chaque fois, ça passe à la vie. Tu as le mal, mal d'estomac. Ah, ici la main hein. c'est là et il y a une dame qui m'a fait même un message hier elle me dit attendez je vais vous faire euh... je vais voir si je peux faire écouter le voice tout ce que tu as besoin dans ta vie à travers tes vidéos je suis tombée euh, sur TikTok euh, j'essaye de, de voir ça de temps en temps mais hier avant depuis avant hier je venais de voyage je me suis retrouvée dans tes vidéos vraiment un grand merci j'ai plus négliger à me laver avec du sel et c'est grâce à ça que j'ai vu vraiment mes ennemis merci beaucoup que Dieu te bénisse et j'ai vu comment mon je suis une très belle femme et mon étoile, tout le temps, les gens, ils me détestent sans rien, sans rien faire. Même si et ils, sont, ils ont beaucoup plus que moi, euh, disons, du côté finance ou bien peu importe ce qu'ils euh, ont. Mais ils me jalouse pour rien du tout. Donc, je me suis vue dans tes vidéos et j'ai fait toutes les astuces. J'ai vu dans tes vidéos. Je ne te dis pas, allez, garde des jours. J'ai vu beaucoup de choses. <rire> Merci beaucoup, Tata. Merci. Mon histoire est très compliquée, même si je commence à t'expliquer ça. <rire> ça va te prendre des jours et des jours et des semaines et des semaines. Je suis maman de des deux grands garçons. Je suis divorcée depuis 2004. J'ai que les hommes qui sont bien, mais ils viennent, ils ne prennent pas, ils partent. À chaque fois qu'ils viennent, ils ne restent pas, ils partent. J'ai compris beaucoup de choses et que les papas de mes enfants, ils ont fait quelque chose, ça je le sais, ils avaient fait quelque chose. Je vais parler ça en passé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai suivi ta vidéo, que tous les magiques qu'ils ont fait sur toi, avec l'arbre là de palme qui était tombé, donc tout est tombé. Donc, et je me sens bien même dans ma tête, bien dans ma peau. Donc euh, les femmes, ils sont tellement jalouses de moi. Même pas les femmes, les gens, ils sont jalouses de moi. Malgré tout, ils ont tous qu'ils ont, ils ont beaucoup, mais ils sont tous jalouses de moi. Et il y a beaucoup de réclamations. Même si je ne fais rien du tout, les gens, ils peuvent te créer une histoire et tout. Ils pouvaient créer une histoire à chaque fois. Mais Dieu est grand, depuis que j'ai commencé à te suivre, je te les témoigne vraiment, je te parle et ça sincèrement, je te le jure sur la tombe de mes deux parents. Vraiment, j'ai vu la main du Seigneur, j'ai vu la main de Dieu. Et je me suis lavé du sel seulement à l'instar de deux jours ici. Aujourd'hui, j'ai rêvé chez nous en Afrique, dans une maison comme ça, et qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignées. J'ai dit mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup de toiles d'araignées comme ça Et j'ai commencé à enlever ça et tout, tout, tout. J'ai dit c'est pas normal. Il y a beaucoup de toiles d'araignées. Et j'ai commencé à enlever, enlever, et j'ai arrangé un peu la maison là. Bon, c'est une longue histoire, mais au moins l'essentiel, c'est que Dieu m'a fait grâce que tout est tourné. Là, je viens de, de vacances avec tout ce que j'ai vécu là-bas dans ces voyages là, et je viens de rentrer maintenant. Inch'Allah, que Dieu fasse. Et je sais que Dieu va le faire. Il va me donner tout ce que j'ai besoin. Je continuerai avec du sel, j'ai fait faire tout ce qu'il faut et je vais faire mes salakas. Franchement, qu y que Dieu m'aide et tout aille bien pour moi et mes enfants. Et moi, j'aime. Vous savez, <coughs> euh, voilà une dame qui me suit depuis quelques jours. Elle s'est la avec le sel et elle a fait un rêve où elle vous Et elle se voit en train d'enlever l'étoile d'arrivée. Je veux que vous compreniez que le spirituel est, est étrangement lié à tes rêves. Et je sais que vous aimez tous les trucs qu'on va vous dire que non, ça va coûter 4 millions. J'ai des gens qui viennent se voir, oh, on m'a expliqué. dit il m'a pris 4 millions pour le travail. Il m'a dit l'autre jour en Côte d'Ivoire qu'elle est partie d'une église, on lui a dit donne 2 5 millions 5 pour qu'on te délivre. Maintenant, Meli, elle dit qu'elle a payé les 2 millions. Elle, elle, elle, elle voulait aussi partir voir est ce que je vois si ton au sol, je vais balancer comme ça, comme les gens, je vais crier. Elle est partie rien ne c'est passé. Elle me dit qu'en 4 mois que je regarde tes vidéos, j'ai appris à prier. Je bâton pas ton commandement, c'est là une blague, même pas. Il y a l'harmonie entre mon mari, et moi je, Elle dit qu'elle m'a même manquait à son mari tout le temps Elle avait les secrets de même 50 millions de francs, c'est pas qu'elle a détourné de l'argent de son mari pour aller donner un escroc qui dehors, il disait qu'il va travailler sur elle. c'est très simple et je vous dis encore je n'ai pas commencé mon cheminement maintenant je ne sais pas pas aujourd'hui qu'ai commencé ça mais j'ai toujours eu la foi quand j'ai fait une étape j'ai confiance que ça a retiré quelque chose demain Dieu me monte l'autre ça, je pas je fais, ça retire demain Dieu me montre l'autre je pars, je fais, ça retire demain Dieu me montre l'autre, je pas je fais, ça retire quand je parle d'effet cumulé, et parfois, c'est un peu comme si tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Après un moment, tu as un grand saut. Tu as un saut quantique. C'est-à-dire, tu fais un truc, deux, trois. Après tu fais, woop, tu montes. Après tu dis, ah, mais Seigneur, c'est parce qu'il veut te montrer. Il veut te montrer. Les maîtres spirituels, bonjour. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant dans ma vidéo, je ne sais pas. Lavez-vous avec le sel, non Comme ça, les gens vont venir à vous. Un maître spirituel. Tu n'as pas besoin de dire que tu es grand maître. Lave-toi avec le sel. Et à chaque étape, parfois tu vas rester même quelques semaines, quelques jours, quelques mois seulement avec la conviction dans ton cœur que quelque chose est en train d'arriver ce que je sais parfois tu vas te sentir léger parfois tu vas rester comme ça les idées vont clair dans ta tête que tu vas rester tes idées seront donc je sais que j'aurai l'argent tu commences un travail Ça la nuit tu rêves tu te vois avec Samuel et tout après tu avais Beyoncé après tu as l'autre m'a dit qu'elle était le mari de Beyoncé. Le, le, le père de l'enfant de Rihanna là <coughs> que as le père de l'enfant de Rihanna j'ai dit ok Dieu va passer par des petites choses et je sais qu'avant vous aimez fonctionner avec c'est où c'est où alors ok si j'aurais l'argent c'est où c'est où c'est où Merci la reine Chantal. Ça peut commencer par un petit rêve. Dans le rêve, tu vois, on te donne l'argent. Il y a ma même une là, elle me dit elle a fait un rêve. Oh là là, elle a l'oreille. Chaque jour, elle m'a envoyé. Si, si, si elle reste comme ça, l'oiseau vient à côté de sa fenêtre. Elle va m'écrire Oh, voilà l'oiseau sur ma fenêtre. Oui, je sens que ses ancêtres sont en train de me parler. Euh, tous ces petits, petits trucs, elle, elle me contacte pour me dire. Donc, elle me dit que. Elle a fait. Je ne sais pas si c'était le truc à l'eau. Hein. On a fait une offrande à l'eau. On a une offrande à l'eau qu'on doit faire aujourd'hui, normalement. Mais elle dit qu'elle a fait une offrande. Ça devait être, je de crois, l'offrande à l'eau et le jeûne. Quelque chose comme ça. Ou bien le lavage avec le donne-moi tout. Et elle demandait. On a jeûné mercredi. Voilà. Il y avait le jeûne de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi qu'on a fait là. Elle dit donc que son, sa demande à Dieu, c'était que Dieu ouvre ses finances. Donc là, voilà dans le rêve. Elle se voit dans une salle avec beaucoup d'argent. Alors qu'elle a demandé dans sa prière de la journée, que dans le jeûne, Seigneur, ouvre mes finances. Elle se trouve dans une salle avec beaucoup d'argent. Tu vois, genre de salle où quand tu es là-bas, tu sens que je ne serai plus jamais pauvre dans ma vie. Mais elle voit deux costauds de personnes à la porte qui l'empêchent de sortir avec l'argent. Je vous dis que vos rêves... Et même si tu ne te rappelles pas de tes rêves, dans la journée, tu dois être assez sensible. Oh, je me rappelle mes rêves. Eh, tu peux ressentir ça, l'oiseau vient à ta fenêtre. Tu peux ressentir ça, je vous ai donné un message l'autre jour avec la feuille morte qui était dans ma table. Vous devez être sensible à l'esprit. Soyez sensible. Tu regardes un film, tu tombes sur un film où il n'y a que l'argent, l'argent, l'argent. Quand tu regarder un film, là, l'esprit te dit, voilà ta voiture dans quelques années. Voilà ta maison. Certes, dans le rêve, tu n'as pas capté, mais voilà, apprenez à recevoir vos propres messages. Et peut-être le jour où tu finis de regarder le film, tu arrives le soir chez Zara, ou bien tu arrives dans un magasin, tu vas acheter quelque chose. Le, le, le vendeur vient, il te donne deux fois plus, il te donne le cadeau même. Après il dit, madame, je vois trop d'argent sur toi. Dieu va utiliser les signes. Quand le vendeur te dit ça, il te donne, sois vigilant, sois vigilant. Ah, j'ai vu dans le film le matin l'argent. Il, il me dit, il me donne l'argent. Euh, quelqu'un qui me devait 5 000 me renvoie mes 5 000 Certes, ce n'est pas 5 millions qu'on t'a donné mais mets les signes là ensemble Donc, elle me dit qu'elle voit les deux gens là à la porte et les gens viennent vers elle, vers elle pour la sortie de la salle et dans le rêve on lui dit que ce sont les deux gens qui sont ici les deux gens ici qui t'empêchent toujours de venir prendre ton argent et c'est là que tu sors avec elle commence la bagarre avec eux elle, dit elle, avait, elle porte l'argent après elle les a lobées, elle est sortie de la maison avec. Dès qu'elle arrive dehors, elle voit l'argent dans sa main. Elle me met ce rêve, elle interprète son propre rêve. Elle me dit. C'est ah, oui. ça que vous aimez. Oui, j ai, j ai, je me suis vu dans le rêve avec beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi Tu es bête. Je ne veux pas vous hésiter ce matin. Elle me met, elle son rêve. Elle me dit que. Arrête. Dieu m'a montré comment mes finances ont été débloquées. Je sais que les deux démons qui m'empêchaient d'avoir mon argent, ils ont été vaincus. Tu vois sa conviction, non? Qu'est-ce qui va empêcher à la femme d'avoir son argent maintenant? Hum? Maintenant, quand c'est comme ça, tu as vu ça dans le reste. Dans la journée, maintenant, tu restes... Hum. Donc, Dieu a libéré mes finances. <rire> ah. Ah. Tu fais ton lavage avec le pipi. Je débloque mes finances, je reçois mon argent. Et Seigneur, tout l'argent, le trésor que tu as prévu pour moi commencer, je reçois aujourd'hui. Toutes tes paroles dans la journée, dans la nuit, à n'importe quel moment, correspondent avec ce que Dieu a dit de toi et que Dieu t'a montré. Maintenant Seigneur, montre-moi où est cet argent. Et comme c'est en train de venir, quels que soient les blocages qu'il y avait dessus, je viens enlever, j'enlève les blocages au nom de Jésus. Que ça vienne à moi facilement. Que je reçois. Je reçois. Tu peux manifester l'argent-là dans six mois. Tu peux manifester. Ça peut venir dans quatre mois. Ça peut venir dans deux jours. Mais sachez que quand Dieu a déjà fait quelque chose, que ta bouche corresponde avec ça. Et je vous dis encore, si vous êtes encore au niveau où je vais vous convaincre, désabonnez-vous de ma page. Partez. Partez. Moi, je ne cherche pas la masse. Elle. Je ne cherche pas la masse. Je veux les gens qui sont... Parce qu'il y, y en a même pas vous. Vous ne voulez pas que votre pouvoir s'active. Vous aimez la dépendance spirituelle. Pasteur, une parole pour moi. Pasteur. pasteur. Une parole. Si tu fais cinq ans avant de parler avec le pasteur là. Hein? Oui, dis-moi mes choses. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais il m'a fouidé, ça. Il m'en fout de ça. Est-ce que j'ai moi votre temps? L'effet cumulé, ça veut dire que tout ton travail spirituel. Il y a une. Oh, j'ai une, une de mes de mes filles. Là, elle arrive au Cameroun. Elle a toujours les témoignages terribles. Le riz, c'est l'abondance. Mamie Bidine, quelque chose là. Le riz dans ton rêve ou n'importe où, c'est l'abondance. Le riz, c'est l'abondance. Donc, interprète ton rêve toi-même. Et généralement, quand vous faites votre travail chez vous avant de venir me voir, quand tu arrives, même c'était si pas le deux secondes, tout ce que tu as demandé à la maison là, que me connecte à toi. je reçois ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font trois minutes à ma présence. Il a dit tout ce qui les concernait. Elle attrape, ça m'a dit merci, ma reine. Amen. Et bye. Et ma bye. Et elle part. Bye. Elle m'a dit bye. Il y a personne qui vient. Elle est d'abord comme concernée. Ma vie n'avance pas. Je lui faisais Elle fait mis... Je Je et suis tes lames Tu me fais l'émoji des lames Tu me fais l'émoji des Écoute, Je vais te bloquer Et je suis sa vie Tu es la première femme qui a souffert Hein Elle fait Hier j'ai resté une dame à pelle Elle me trouver ici là Quand elle me voit physiquement Elle me console. Elle dit yeah Conduire la voiture dans le rêve, c'est prendre le contrôle de ta vie. Ça veut dire que c'est toi-même qui contrôle ta vie maintenant. Ça veut dire que c'est toi-même. Parce que vous ne savez pas que vous êtes des gens télécommandés, téléguidés. Elle arrive ici. Dès qu'elle me voit l'entrée comme ça, elle commence à pleurer. Mais c'était pas les larmes de.. C'était les gens les larmes, j'ai tellement écouté tes vidéos, j'ai tellement fait ce que tu dis que. Comme je te vois, je sais que ma situation va se débloquer. Et Dieu a dit deux choses. Elle avait apporté ses, ses 20 000 pour acheter ses produits. Elle a pris. Elle a dit que va acheter le jus. Comme j'ai vu qu'en face de l'eau là. Il est dit, vers, j'ai parlé deux, trois mots. Tac. J'ai dit que toi-même, parle de ta part. Elle a parlé tac. et dit, pas, ta foi t'a sauvé. Je sais que cette femme-là va revenir dans quelque Je sais, je ne doute pas. Moi c'est toujours moi. Il <rire> fait pour le club des femmes pleureuses. Club des femmes pleureuses pauvres. Hmm. Ne dis pas que tu me connais. Tu arrives quelque part, on te bloque. Ne dis pas que tu me connais. Tu connais la reine Jocelyne. Mon cagé. Mon cagé. Mon Donc tout le travail que vous avez commencé à faire jusqu'à maintenant. La... Bah, les choses qui se sont passées en vous premièrement la lucidité spirituelle beaucoup d'entre vous vous étiez dans des environnements que vous ne contrôliez pas vous n'avez pas le pouvoir vous n'aviez pas le pouvoir tu dors la nuit comme ça tu te réveilles le matin tu es casse ah. ah. tu veux déménager depuis 5 ans tu n'arrivais pas Je n'arrive pas. Allô Tu veux déménager, je n'arrive pas. de gérer un business <coughs> <coughs> Excusez-moi. Euh, premièrement, vous avez vous avez commencé à avoir le contrôle sur votre vie beaucoup d'entre vous tu te levais tu disais que je vais faire ça tu ne fais pas tu vas aller deux semaines plus tard tu n'as pas fait pourquoi euh, tu vois je voulais faire mais après tu vois il y a ce qu'on appelle euh, willpower willpower Willpower, c'est le désir, la volonté. Beaucoup d'entre vous, votre volonté ne vous appartenait plus. On avait affaibli votre volonté. Il y en a, vous n'aviez pas la consistance. Vous n'avais pas la consistance. Est-ce que vous pensez souvent que pour avoir l'argent, il faut... Non. Si on te donnait l'argent là maintenant, avec tout leur paresse, là, le sommeil que tu te tapes chaque jour, ce que l'argent n'en allait même pas fait un mois dans ta main. Il fallait que Dieu travaille d'abord. Il te sort d'abord l'environnement là où tu étais. Il t'a pas écouté sa voix. Il enlève tous les censures qu'on a mis sur toi là qui te succèdent ton énergie. Tu as tout d'un coup, toute ta famille te laisse. Fallait qu'il enlève les décepticons, les dragueurs, ticones, les maris ticones, les femmes ticones, oncles ticones, papa ticones, maman ticones, tous ces gens qui étaient à côté de toi là, ceux qui ne croyaient pas en toi bien sûr et tu te retrouves à un moment où tu commences okay, tu commences à recevoir donc tu restes comme ça là, tu es sûr de ton futur tu te lèves le matin c'est la chose naturelle, ça arrive c'est là, c'est là like what you talking about? certains d'entre vous vous avez dû développer je vous dis 3, 4, 5 mois ne hein. Vous pas les choses qui sont passées en vous. Certains vous avez appris à dire non. Vous avez appris à dire non. Vous aviez beaucoup. Euh... Avant, tu ne pouvais pas dire non. Tu passais trop temps. Certains vous avez appris à fermer votre bouche. J'ai une mes filles. Elle est arrivée en Bengale l'autre jour. Dans sa famille, on l'avait toujours insu. toutes ses cousines qu'on peut voir comment ses cousines se moquaient d'elle. On, on, on croit, croit qu'il a même mis une malédiction sur toi. Regarde-toi hein. là-bas, tu es dans la quarantaine. Là, voilà comment ses cousines se moquaient d'elle. Elle a fait ses papiers. L'opportunité est venue comme bien, comme ça là. Après un lavage, un, un, un énième lavage. Chaque fois qu'on dit sacrifice à l'eau, même si c'est 5000, elle envoie et dit que pardon, prononcez quand même mon nom là-bas. Le tout si elle n'a dit à personne. La veille de son départ, sa ce, ce, ce, là. Ah, lui a fait des problèmes dans la famille. Les problèmes. Elle est ce qu'on s'est dit que elle me raconte, je lui dis que mamie, tu es seulement folle ou tu es bête ou tu es quoi ce sont les gens que quand tu te débrouillais un peu, tu mettais le barbecue dehors, oh, tu faisais le poisson brisé. À 45 ans, ils étaient contents. Regardez là là-bas. Elle a fait les grandes écoles. Là voilà, en train de faire le poisson brisé. Elle postait sur son statut et vend les chaussures à 2500. Ils se moquaient de toi. Ils se moquaient de toi. Maintenant qu'il y a le, le visage, tu as le billet à le biais d'avion jusqu'à toi, tu es parti. Tu vois le vrai biais. Je lui ai dit que tu n'as pas encore commencé à voir. Tu vas voir. Donc, ce qu'elle a appris à faire, premièrement, elle a appris à fermer sa bouche. Parce que c'était elle. C'est que, quand qu'elle commençait la procédure, elle est partie dire à tous les, tous les membres de sa famille, tous ses cousines. Tous ses cousines allaient savoir. est ce que Jacqueline a fait, son, son, <rire> elle fait le visa, non <rire> Après, on dit que, Madame Jacqueline, votre, votre passeport est expiré. Madame Jacqueline, votre, on va sortir une catastrophe sur tout là. Voilà comment Jacqueline ne fait plus son visa. Elle arrive même en bain. Un jour, deux jours. Ah. Oh. Ce sont maintenant ses cousins qui sont en bain qui lui font les problèmes. <rire> tu vois, les chats des cousins qui sont toujours habitués. Quelqu'un tu es au pays, ils sont en bain. Ils t'appellent toujours. Ça va là-bas? Ça va? Ouais, je vais t'envoyer 50 euros là. <rire> je vais t'envoyer 50 euros. Ouais, t'inquiète pas. Ça va, les <rire> Ouais, Seigneur Jésus. Hmm. Maintenant, elle est arrivée en bengave, Elle est maintenant en bengave. Tu vois un peu ce truc-là? Et... Donc, la petite, là, que ça fait 15 ans qu'elle soit en Europe, elle vient me trouver. Et en plus, on sait qu'elle a une étoile. On sait qu'elle est belle. Donc, elle peut tomber sur un blanc ici, là. Ha! Non, non, non. non. Seulement, la pensée de ça dans leur tête. Aïe! Non, non, non, non, non, non. c'est hum. Mm -mm. dit que, ma chérie, si tu, es, si tu es sage, quitte de chez eux. Ha! <rire> Mm -hmm. <rire> On peut tomber sur un gars de Monaco hein? <rire> Ne Ne serait-ce que la pensée de ça. de hum me me retrouver ici en hum hum c'est elle qui me dépanne. non, non non, non, Il hum hum du cauchemar. Non, non, non, non, pas elle quand même. Non. Pas Jacqueline. Non, non, non, non, non. non. Mm -mm. Mm -mm. Écoutez, vous n'avez pas encore vu leur visage. N'espère <rire> mm, faire ces choses ne nous disent plus. On va voir, tu auras besoin de nous un jour. Écoutez, tu es là, non? Fais comme arrêt, inspire, inspire, fais, inspire, inspire. Est-ce tes cousins est venu mettre l'air dans, dans tes poumons Hein Hein Est-ce que je suis venu mettre... J'ai pris l'air, j'ai pompé dans ton nez. Vous aimez dépendre des gens, pourquoi Inspire encore, inspire. Que tu inspires ou pas, tu, même si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas tout respirer, non. Tu vas inspirer, tu vas t'inspirer. Voilà, tu inspires déjà. <rire> Regarde. Oh, oh. Vous ne m'avez pas aidé. Oh my God. Ah, vous m'avez pas aidé. Oh my God. Ah. Hum. Ouais, quand je vais arriver en Europe, je dois rester. Si ma tante ne me guide pas, je serai perdue. Ah, je vais faire comment? Eh, non. Francis Ganou. Je faisais des recherches sur lui. Et euh, bien sûr, il y a son histoire en ligne. Hein. Donc j'ai dû, pour... Parce que j'enseigne souvent aux enfants avec son histoire. Et là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand il est arrivé en Europe, il a vécu chez une tante ou une soeur, ou bien quelqu'un, J'ai vécu chez quelqu'un de sa famille. Un jour, la personne se réveille, le chasse de sa maison. Celui qui... J'étais un jour avec un... Un, un, je sais pas, un collaborateur on avait un business qu'on gère ensemble donc il m'a invité chez lui il me présente sa femme et après il me raconte l'histoire de Francis Gano il dit tu sais j'ai réussi à partir de l'Europe parce que euh, tout comme Francis Gano les gens de ma famille m'ont mis dehors je ne connais pas le titre de la vidéo là j'ai tellement de vidéos en ligne donc tu vas aller à chercher et il dit, il y a des gens dans ta vie qui te font du bien. Que si elle ne le poussait pas pour qu'il sorte de sa maison, il ou elle est, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Ce qu'on n'aurait pas Francis Ganoud d'aujourd'hui. Dans le tas, il a cherché. Il est tombé sur les gens qui l'ont aidé. Il est tombé sur d'autres qui l'ont trahi. Il est tombé plusieurs fois. Il a fait quoi? Il Oui, oui, oui. Mmh. parfois quand tu quittes de l'environnement de cette personne là et quand tu arrives quelque part regarde toujours le plus riche ou bien celui qui atteint le plus grand des objectifs si tu le vois il est peut-être euh, docteur supposons sache que le plafond que tu peux atteindre dans ce pays là c'est ce que la personne a fait donc si tu aimes ce qu'il fait tu peux écouter ce qu'il te dit mais n'oublie pas aussi euh, cet effet de... C'est pas tout le monde qui va te dire je veux ton bien, qui veut tomber. Il y en a que tu arrives en Europe, ils t'attendaient pour que tu sois la baby-sitter de leurs enfants. tu dis que mes tata, moi j'ai 30 ans, je dois me chercher aussi, non Je peux pas quand même rester à la maison pendant 5 ans pour garder des enfants. Pendant les cours du soir pour moi. Le genre, quand tu rentres du boulot, je pas fait mes cours. Mais ne me dis pas que je reste 24 heures sur 24, je m'occupe de tes enfants. Donc vous devez aussi utiliser le discernement. Parce que beaucoup de ces personnes ne veulent pas votre bien. Naturellement, l'être humain cherche son intérêt. Même ton mari qui dit qu'il t'aime là, il cherche d'abord sa part. Même ta femme qui dit qu'elle t'aime. Voilà. Donc, soyez Y a une boussole à l'intérieur de vous qui vous donne la direction écoute cette personne arrête, n'écoute plus je vous dis toujours quand votre saison va arriver et qu'on va vous dire de ne plus m'écouter libérez la place parce que quand tu quittes comme ça 10 personnes vont se connecter sur ma page le jour là quand j'ai des personnes qui se retournent peut-être contre moi des personnes que j'ai ouvert ma bouche, j'ai béni. et les personnes ont dit Amen, sont venues témoigner que oh, la reine Jocelyne a fait ceci, fait ceci. Quand c'est le temps pour toi de partir, je te dis toujours, je suis consciente qu'il y a les étapes de la vie de chaque personne. Peut-être pendant une saison de ta vie, j'ai été ton niveau 2. Maintenant, tu sens que tu dois aller au niveau 5. Tu tires ta révérence et tu pars. Ne garde pas tout ce que tu as conçu sur le niveau 2 Parce que quand toi-même tu te retournes Tu parles mal de moi Tu as de détruire ta fondation du niveau 2 Je vous dis Tu vas arriver au 6 en ayant détruit le niveau 2 tu à... Comment le niveau 6 va tenir Soyez très vigilants Parce que certains d'entre vous Vous n'aimez pas quand on vous donne Quand je sors tout ce que j'ai en moi Je vous donne, vous n'aimez pas Parce que ça tourne toujours au mépris Et Si elle me dit ça si elle me donne tout ça là. Vous avez dit que... Vous avez dit que... Vous avez dit que... Avez dit que La familiarité n'est pas bonne. Inno you know good. Inno you know good. Quand ton moment arrive, même ta tata qui t'a accueilli là, tata vraiment, mais si tu sais, mais je voudrais, j'ai envie de faire ça, je vais partir. Si tu es convaincu que c'est pour ton bien et qu'elle ne veut pas, Respectueusement, tu lui dis au revoir. Séparer, il faut toujours bien avec les gens. Toujours. Quelqu'un m'a fait quelque chose récemment. Je me suis dit si c'est 40 millions que la personne m'a pris, je peux l'appeler. Je place une malédiction sur lui et sur ses enfants. C'était juste à mes pensées. Hein. Et là, le Seigneur dit j'écoute, j'appelle, il dit que non. Je ne vais pas quand même handicaper. Enfin, ça, là, il meurt même dans deux semaines, n'oubliez pas. Après, il me dit que ses enfants sont devenus fous. Après, il me dit Non. Non. Peut-être le laisse. Je sais que d'autres personnes on se dit Mais non Tout l'argent là Non Comment Chaque fois qu'une porte se ferme, tu es venu, tu m'as pris 50 millions. Je t'assure, comme tu parles, la porte de 150 millions est te train de s'ouvrir. Je veux même que tu sortes de ma vie. Just go. Go. Go. C'est ça la maturité spirituelle. Et quand tu penses à la personne, tu ne penses pas genre... Euh, euh, non. <coughs> nasserra tu peux me parler en privé 00237 693 50 22 66 Tu vas me payer avant de me parler Tu as compris 00237 693 50 22 66 00237 693 50 22 66 tu dois me payer si tu n'as pas d'argent parce que y maintenant pas te laver le sel écoute mes vidéos fais ce que j'ai dit l'argent va commencer à entrer quand ça entre, si tu, es encore, tu penses que tu vas encore me parler tu viens si tu penses que tu es à bon tu atteins ton niveau 6, tu pars. tu as compris il ne stresse pas sur les clients si vous êtes client, si vous êtes enfant si vous êtes euh, collaborateur je ne sais pas ce que vous êtes messieurs il ne stresse pas sur vous voilà et euh, je vous dis toujours que je suis là pour vous activer chaque chose que tu donnes même si tu fais quelque chose pour quelqu'un dans son entreprise il ne te paye pas Dans deux, trois, quatre ans, tu restes comme ça, tu touches un petit business, ça pap, l'argent en Ah, qu'est-ce que j'ai? Je... Hey, tu te rappelles il y a quatre ans quand tu allais travailler dans l'entreprise de l'homme là, il t'a exploité. il ne t'a pas payé. Hey, payback time, girl. Payback, on t'a payé, on t'a payé. Et les Tu m'entends. Bon, ceux qui vont fait l'offrande à l'eau, il y a l'offrande VIP. Celle-là, c'est 45 000, environ 70 euros. Il y a l'offrande collective. L'offrande collective, c'est 20 000 francs 25 000. Tu donnes ce que tu veux, mais ce ne soit pas moins de 20 000. Tu ce que tu veux. Voilà. La formation spirituelle par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez acheté vos outils. Dans le groupe de formation spirituelle qui commence, l'école de spiritualité, j'ai donné... Les outils que vous devez avoir. Il y a des chapeaux, il y a des bâtons, il y a des. Ayez vos outils spirituels. Très important. Et il y a aussi des questionnaires. Celui qui n'a pas encore répondu à ces questions, va dans le groupe, tu prends les questions, tu réponds. Parce qu'il ne veut pas courir derrière vous. Il ne veut pas te donner le devoir. Je regarde après, tu appelles encore. Tu n'as pas fait. Mmh, tu sais, je devais aller. Parce qu'il y avait l'enterrement des jeunes filles de ma copine. Ah, ok. On parle de votre vie qui est en train de changer. Votre revenu qui va changer. Plein de choses qui vont changer dans votre vie. Donc soyez très vigilants. Le groupe de prière, vous avez écrit en inbox e qu'on vous, vous donne le lien Et qui est sur le 00237 655 31 0750 655 31 0750 you won't break my soul you won't break my soul I'm telling everybody everybody Just lost my job. Souglou Sambe si tu n'as pas reçu le questionnaire, c'est que tu n'es pas dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, c'est parce que tu n'as pas payé pour l'école de spiritualité. Very simple, right? Quand vous payez, on met dans le groupe. Quand vous intégrez le groupe, on vous donne le questionnaire. Ok? Voilà. Vous devez briller. Vous suivez non? Suivez, croyez et obéissez. Votre intuition hey, hey, hey, hey, hey. T'as le même chapeau au cadeau de papa Oh Père ton âme daddy We bless you daddy We bless you father Father Father of my sister father of my sister it means that you are my father too father so c'est intéressant Je devra me trouver un truc comme ça mm -hmm. <laughs> yes sir yes this is good this is sweet you know yeah you just put it over over your face like this and you're like hello hi Hi, can I help you? Okay, my name is Jocelyn Yeah. Uh-huh. I'm looking for direction. Oh, can you help me, please? Yeah. Merci beaucoup, Laraine Nasirah. Oui, je vous conseille de venir à Libreville, c'est mieux. Si vous voulez pouvoir venir pour un travail spirituel, venez à Libreville parce que j'ai des gens à Libreville là, constamment. Donc même si je me déplace, Libreville c'est plus sûr. Et j'ai rassemblé tout sur Libreville. Mm -hmm. <rire> you won't break my soul. You won't break my soul. Everybody. Okay, on est prête pour aller briller aujourd'hui. Ouais. Donc, when you see me, you know you haven't seen anybody like me before. Yes. I'm just so comfortable being me, you know. <laughs> Je suis à l'aise dans ma peau. J'aime être moi. Mm -hmm. Ça, c'est une des trucs qui m'a toujours. Euh, que j'ai pris de Londres. Quand tu as atterré à Londres, tu fais. Oh my God! Elle a les cheveux roses. Oh! Attends, il a le nez. Mais c'est quoi cette. Ouh! Les Jamaïcains vont porter des trucs bizarres. C'est une sorte de free spirit, you know. Tu fais ce que tu veux. On s'en bat les. On s'abat les cheveux. Et euh, il est temps pour vous de vous libérer. Il est temps pour vous de vous libérer. Il y en a même, vous avez peur d'avoir de l'argent. Tu as l'argent, tu as peur d'acheter ce que tu veux. Ain't it funny, you know? You got the money, and you can't buy what you want. Because you're too scared. You're like, what are they gonna think? Ils, veulent, ils, vont, ils vont dire que je veux trop montrer que j'ai l'argent. Et il y en a, vous n'avez pas l'argent, mais vous voulez montrer que vous... <laughs> <laughs> tu tu achètes le sac Chanel. Chanel, Chanel bike. I got my Chanel bike, you know. I got, I got my Burberry. Like, I don't need that. I don't, I don't need that. Like, Why? Londres ne blague pas Londres c'est la, la Chimamelu Je aime beaucoup Londres Souvent quand je, quand je quittais de Paris Je suis comme ça là. Quand j'arrive à Londres Oh oh, I'm gonna let my head down Oh, I'm gonna remove my heart Oh my gosh oh, Let me breathe let me breathe and i'm like what are you doing mais <laughs> je sais pas pourquoi je ne je suis pas trop trop trop moi les vêtements c'est pas trop mon dada j'aime bien j'aime bien acheter des objets d'art je mets à la maison j'aime ça j'aime les <laughs> objets d'art j'aime je sais pas around you know fait que, et j'aime beaucoup les habits traditionnels donc ça c'est mon dada là-bas je vais t'acheter un habit traditionnel de, de 200 000 mm -hmm. je vais te claquer 200 000 pour un truc pour un cote qu'on a fait avec des, des écorces d'arbres tu as dit mais attends un peu la fille ouais, ça c'est mon truc là-bas that's my thing that's my dada bonjour le rao, le raou Oh, tu veux payer ta dîme Tu es dans quel pays, ma chérie Si tu es au Cameroun, c'est Orange Money ou MTN Money. J'ai parfois des gens, euh, ils me voient. J'entre, euh, l'autre jour, je suis entrée dans un, dans une maison qui faisait, ils avaient des trucs luxueux. Donc, et j'étais sans, sans confiance, j'étais à, à la plage, j'étais moi, sans confiance. Donc, j'entre... Euh, j'avais mon truc, truc, bah bamindala sur moi. Bonjour. Elle me regarde. Je fais ok, pas de souci. de toutes les façons. Euh, ce n'est pas vous que je viens regarder, je viens regarder ce qu'on a mis dans votre magasin. Donc, je marche, je marche, je marche, je regarde. Et, euh, par contre, il y avait une blanche à la caisse de l'autre côté. Vous savez, les blancs ne sont pas ceux qui sont, ceux parmi vous qui sont en Europe. Ok, MTN Money, c'est le 680. Tu le fais au 680 et pas d'abord d'argent à hein, ma J'ai la l'argent de la dîme là. 00237 680 71 07 01 et le nom c'est Joseline. Il ne faut pas envoyer en au grand maître Abitou ou le grand maître euh, Amadou. Voilà. Donc j'arrive, je je, je prends deux trois trucs je vais à la caisse de la blanche la blanche non elle devais être italienne peut-être franchement dès qu'elle me voit pas de genre ok madame elle me traite comme tout autre client je sais que vous, vous avez souvent des gens qui aiment bien tu arrives tu as un sanctionneur tu euh... en fait j'aime pas ça quand je suis arrivé au Cameroun on a voulu me faire faire ça j'ai dit non je préfère que c'est à ma sortie tu vois la voiture dans laquelle j'entre tu vois le chauffeur qui vient m'ouvrir la voiture la, de la portière Ou bien encore Tu vois le, la somme que j'ai vais dans votre magasin Mais euh, Parfois je peux entrer en ça Je prends un petit truc, tout petit comme ça Elle dit 50 000, je dis il n'y a pas de souci Elle voit que ah La femme si elle dépense la moitié de mon salaire C'est une tasse Ah ouais Ça c'est mon dada là-bas, j'aime bien ça J'aime ça parce que je trouve que Ma maison me ma maison me satisfait plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que on ne verra même pas ma maison. Ma, heureusement pour vous, je pense. Hier, je vous ai donné un peu une visite de, de cette. J'ai plusieurs maisons, donc celle-ci. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Euh, et j'ai enlevé la vidéo après. J'ai été très, très careful. J'ai enlevé la vidéo après. Donc, il n'y a que ceux qui étaient dans le, dans le direct qui ont vu ma maison. Parce que je pense que la vraie richesse. C'est celle que tu n'as pas besoin de montrer aux gens. Quand tu vas arriver au niveau où tu n'auras pas besoin... Regardez, je suis en sans confiance. Vous voyez? C'est ce que je dois faire. Un, je dois aller dans un endroit administratif tout à l'heure que je ne vais même pas porter ça. J'aime bien mes claquettes. Je porte ça à mes tapettes et puis ça me va. Quand tu vas arriver au niveau où tu n'auras pas besoin forcément... Oh, il faut que je... <rire> you know... C'est là que tu sauras que ton âme est en train d'être restaurée. Parce que c'est ça le problème de l'homme africain. L'homme africain a besoin de. Qu'on le voie. Et quand on ne te voit pas, ça te gêne, ça te frustre. J'ai une de mes. J'ai une de mes maisons qui a beaucoup de vêtements chics. Et mes sacs chics. Tout ça est là-bas et il y a des moments où je passe parfois un mois je ne suis pas là-bas et pendant tout ce mois-là je vais euh, je vais porter euh, mes vêtements traditionnels et je suis à l'aise comme ça je ne sais pas pourquoi mais bon pour, you know <rire> so please don't blame me please don't stress me je m'appelle quand je viens d'arriver au pays un jour de mes petits vient eh, hey, hey, eh, ma mère, on m'appelait pas encore Marie le temps-là, c'est en 2019. Tu sais, une femme de ton standing, tu ne dois pas. Parfois, tu me vois au carrefour, au Cafu, je suis assise à côté de la femme qui fait le maïs brûle. J'achète ma poudre du mange, j'achète du manche. Après, quand on voit l'immeuble dans lequel je peux pas entré, il dit non, non, non, avec le standing que tu es, non, tu ne dois pas. J'ai dit pardon, monsieur. Leave me alone. Leave me. Je ne peux pas aller à l'ONU. Parce qu'au Cameroun, les gens aiment ça. Quand tu te tu, tu, tu gars la voiture, oui, toi là-bas, toi, va m'acheter ça. On va faire ça pour ça. Après, quand tu gars la voiture, ils sont. Tu dis, hey, hey, as vu la femme là. La prospérité commence dans ton âme. Your soul has to be prosperous. Je n'appelle pas ça humilité, j'appelle ça not giving a fuck, OK I don't give a fuck. Je ne dis jamais souhait dans une de mes vidéos, mais je crois que le mot est bien placé. I don't care. I don't give a fuck what you think, man. Parce que quand tu veux toujours vouloir plaire aux gens, sans le savoir. venir et tu vas voir que quand tu seras dans, dans, dans un moment de ta vie où tu. Les gens savent lire dans les gens. Les gens avec lesquels tu as voulu faire business depuis longtemps. Oh, je veux faire business avec les milliardaires. Bizarrement, tu vas attirer ces personnes. Et ce qui va les attirer chez toi, ce sera ta sim. Je ne vais même pas appeler ça simplicité. Mais ton nom, non, not giving a fucking. J'invente des mots. <rire> ok. Ton attitude de... I don't care. Tu vois. Mm -hmm. Si tu ne payes pas le loyer dans ma tête, tu ne restes pas. You don't pay the rent in there. Pourquoi est-ce que je vais penser à toi? Pourquoi est-ce que je vais me marier pour te faire plaisir, papa ou maman ou bien tantine? Pourquoi je vais. Il y a une de mes filles, voilà, je voulais raconter son histoire tout à l'heure. Elle a, eu, elle a travers, traversé vraiment beaucoup de, de, de trucs spirituels, elle s'est libérée. Et elle arrive au pays l'autre jour pour découvrir que sa mère a acheté son terrain. La, la, la, donc ta fille t'envoie l'argent, acheter mon terrain, maman. Tu achètes, tu mets à ton nom, toi la mère. Et maintenant, ses frères veulent arracher le terrain parce que c'est au nom de la mère. Oh, sauce <rire> Je lui ai dit que c'était le ultimate trip. Eugénie, je vois ça au Gabon non? Même quand je venais d'arriver, si j'ai vu ça, je suis like I don't care. Like. Mm -mm. Mm -mm. vous devez ne pas faire de la différence. Vous ne devez pas vous laisser influencer par l'environnement. Sinon, tu auras ton argent au lieu d'investir pour faire pour faire un business. Tu vas aller prendre la grosse voiture immédiatement, alors que tu aurais pu investir ça et ça te rapporte un autre argent que tu investis. Et après ça te rapporte. C'est maintenant la troisième génération de l'argent que tu vas prendre la voiture. Mais tu voilà, tu première génération, l'enfant de ton argent, tu vas faire la, prendre la voiture avec. Donc, soyez sage. Donc quand elle a découvert que sa mère avait mis le terrain au nom de sa propre mère elle-même, et elle voyait comment ses frères se chamaillaient pour le terrain, elle leur dit que vous savez que le terrain est à mon nom. Et je dis que tu as compris maintenant, n'est-ce pas D'accord. Porte maintenant tes pieds. Comme tu as tenté de rentrer en bain. C'est une place. Arrête de à chapeler. Ta mère, ah, ma fille, tu dois construit ici. Depuis cinq ans, tu es là, tu économises au pouvoir. Hein? Tu envoies l'argent qu'on construit depuis. Ce n'est même pas ton terrain que tu as construit, ta maison que tu as construit. Je veux faire plaisir à ma mère. Il faut quand même que ma mère soit... Tu as fait plaisir, non Tu es content maintenant. Ta mère, c'est ta mère préférée, mais tu n'es pas son enfant préféré. <laughs> uh, oh, look at the sun on my skin Oh my gosh Thank you Hello sun Today is going to be a beautiful day Yeah I'm going to shine everywhere I go Everything I touch will turn into gold Yeah Everyone that will see me, they will like me. Yeah. Yeah, I know. I know I'm beautiful. Yeah, I know. Oh, you like me hair? You like me skin? Oh, thank you. Thank you. Thank you, Milad. Thank you. I'm not alone in my head. I'm not alone in my head. I think you know that. I'm not in excuse my french but I'm a un speaker bon j'ai assez toussé devant vous c'est assez embarrassant pour moi mais je m'en fous je suis malade allez prendre un bain de soleil pendant 10 minutes s'il vous plaît on appelle ça sunbat you need sunbat ok Go and bathe yourself into the sun. Let the rays come on your skin. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, allez vous mettre sur le soleil pendant 10 minutes. Laissez le soleil frapper sur votre peau. Vous laissez que ça brille. Vous voyez comment, Regardez comment ma peau brille au soleil. Et vous mettez des déclarations, vous faites des déclarations. Je suis belle, je suis intelligente. Quand on dit « amène anglais n'a, n'est-ce pas ?» folle. » Oh my God. You are, you the crazy. You want to wahala me hmm? Aimez-vous ce aujourd'hui, pardon. Aimez votre peau. Mettez de la vaseline sur votre peau. Mm -hmm. J'ai mis beaucoup de vaseline ce matin. J'ai fait un petit masque le matin. Après, j'ai mis de la vaseline. Yep. Et au ce sera doux. Mm -hmm. Mm -hmm. Et buvez beaucoup d'eau. Hydrate yourself. Laissez votre doigt là comme ça. Là. Va te mettre sous la pluie. Et... Je vous ai dit que vous devez avoir plusieurs de maisons dans plusieurs pays. Quand ça doit la faire comme ça, tu quittes Douala pendant trois mois. Tiens, pas toi sur ça. Je suis voilà. à Libreville, il ne pleut pas. Depuis au moins un mois et demi, on n'a pas vu une goutte de pluie à Libreville. Voilà le soleil. Et il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Il y a du soleil, il ne pleut pas. Quand il va commencer à pleuvoir ici-là, les Libreviliens, peut-être qu'on est je me voir. Hmm. Bello, tu sors d'où hmm. Ouf, ma ha. Hein? Ah, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie. Mm. Donc, je vous envoie de la lumière aujourd'hui. Fermez les yeux. Je vous envoie de la lumière. Je vous envoie de la, la lumière pure. Je vous bénis. I bless you with pure love. Je vous bénis avec de l'amour pur. Je viens enlever toute noisseur dans votre cœur, toute inquiétude. J'enlève les douleurs dans vos genoux. Quand tu stresses beaucoup, tes genoux te font mal. Il faut masser tes genoux. Mets la main sur le genou à l'instant. Tu masses de façon circulaire comme ça. Je bénis vos genoux. Je vous bénis. Masse de façon circulaire. Je viens bénir tes pieds. Je bénis ton corps. J'enlève toute douleur dans tes articulations. Inspirez, inspirez. Expirez par la bouche. Oh. On a fait la méditation vendredi. J'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a envoyé au ciel. Merci, Félicienne. Moi aussi, je t'aime. Bélo. Tacanum. Donc, euh, touchez, touchez votre. Il y en a qui, vous avez mal au dos. Touchez le, le dos, s'il vous plaît à vos anges, je commande à vos anges de toucher votre main et j'utilise votre main comme point de contact pour éradier toute douleur de votre corps. J'asperge de la lumière pure sur votre sur les douleurs que vous avez eues. Alors on va inspirer. Quand vous allez inspirer cette fois-ci, vous allez inspirer euh, de la lumière. Vous allez voir ça va remplir vos bras, vos avant-bras, euh, vos genoux. Allons-y à nouveau, on inspire, remplissons. Oh, this is good, this is good. Et on sourit. Et quand vous allez expirer, vous allez laisser tout le stress sortir. Allez-y. de votre cœur toute flèche de l'ennemi plantée dans votre cœur je la retire maintenant je mets de la joie pure en vous wow! je sens comme quelqu'un envie de crier de joie là vas-y fais I feel good. oh my god oh my god j'ai envie de danser mm. Mm. Mm. danser danser mettez de la musique après ceci vous dansez Bon, mon contact privé est sur la vidéo, là-bas, ok? 00237 237 693 50 50-22-66. 50-22-66. Attrapez, attrapez, attrapez. Mettez sur vos joues. Mettez, mettez, mettez, mettez, mettez. Je bénis votre journée. Bye. Bye. Bye. Ben, Repartez, dormir ici, ça vous dit. Hein. Vous allez voir des choses dans votre rêve. Il faut font qui les sur vous. Bon, L'offrande à l'eau va se faire tout à l'heure. ok Par la grâce de Dieu.